Salut et bienvenue dans ces petit tuto où je vous montre comment faire des porte-clés en résine cristal avec des inclusions. Pour faire ça, on a besoin un moule, des pièces au bouchon de champagne ou de bière, la résine cristal, un contenant en verre pour la mélanger, les anneaux et les mousquetons pour les porte-clés et une aperceuse pour les bois. Avant de commencer, il faut bien lire ce que dit les fournisseurs. plus les bateaux en bois qui l'étaient dans le paquet des résines j'ai fait la substitution avec ma cuillère en plastique comme ça je peux la jeter après je commence à mélanger très doucement les deux produits et j'essaie de ne pas faire de boulet d'air qui puis ils sont très difficiles à enlever. 10 minutes de mélange la résine elle est prête et je commence à la couler faut faire attention que tout ce que j'utilise soit bien dépoussiéré et propre il va s'étaler tout seul Va aider un petit peu la résine à s'étaler et on va la couvrir avec une feuille du papier aluminium pour éviter que la poussière tombe dedans Après 24 voire 36 heures de séchage, on va faire la seconde partie euh, du porte-clé. C'est la partie euh, la plus importante où il faut faire euh, bien attention car euh, on va faire l'inclusion euh, des différentes pièces. Je vais faire à peu près la même quantité de résine et je vais attendre entre 6 et 8 heures pour faire l'inclusion. Toujours mélanger très doucement. La résine est prête. Nos outils avec euh, des soupes à linge, on va pas les nettoyer avec l'eau dans les lavabos et on va bien couvrir après 6 heures. J'ai vérifié la résine, j'ai attendu encore 2 heures et maintenant je vais faire l'inclusion. Quand on met les pièces, on les fait rentrer. Toujours comme ça, hein, pour éviter les boules d'air. On laisse bien faire son travail la résine. On va vérifier à peu près dans une demi-heure. Après 36 heures, la résine elle est bien sèche. Comme vous voyez, elle a bien recouvert les pièces. Il y a aussi quelques boulets d'air mais qui fait les charmes du fémin. Voilà. Et. On peut euh, poncer un petit peu les bords, pour avoir euh, vraiment un, un porte clé lisse, voilà. Après avoir poncé, on va procéder à faire les trous et à mettre les porte-clés. J'espère euh, que ce tout ça vous a plu, et surtout à bientôt avec Roby. Ciao